Trostim Optimum est un fonds mixte, classé 10 2 créé à l'origine en 2002 pour répondre aux attentes de nos clients privés. En effet, la plupart d'entre eux sont des entrepreneurs et des chefs d'entreprise capables de prendre un niveau de risque élevé dans leurs métiers respectifs, mais qui sont beaucoup plus prudents lorsque cela concerne leur placement financier. Ainsi, le fonds Trostim Optimum a été paramétré pour encadrer les risques auxquels il était exposé. Le risque de taux, avec une sensibilité faible, actuellement de 1,75. Le risque de crédit, avec une interdiction d'investir au-delà de 20% du portefeuille sur des obligations high yield ou non notées. Le risque de change, avec 100% des émetteurs libellés en euros, et le risque action, dont l'exposition est actuellement de 4%, pour un maximum de 15%, mais qui repose sur une stratégie de rendement, avec des ventes systématiques de call et non sur une stratégie directionnelle. Enfin, la robustesse de Team Optimum s'explique également par une sélection d'entreprises issues de notre process ROC, qui vise à investir dans les entreprises ayant un actif client solide et bien géré. Cette sélection d'émetteurs satisfaction client a permis au fond d'être labellisé ISR en début d'année par les pouvoirs publics. Depuis la fin de l'année 2017, les taux d'intérêt de la zone euro sont orientés à la hausse et les spreads de crédit s'écartent. Cela s'explique notamment par une pression sur les taux américains dont le 10 ans vient de dépasser les 3%. C'est également la conséquence de la fin annoncée du quantitative easing par la Banque Centrale Européenne. L'instabilité politique en Italie et les inquiétudes sur certains secteurs cycliques, comme l'automobile, ont également pesé. De manière opportuniste, les équipes de gestion profitent de ces tensions pour réinvestir une part des liquidités et équivalents afin d'accompagner la remontée des taux et ainsi reluer le taux de rendement interne du portefeuille, créant une opportunité à saisir pour souscrire dans le fonds. Le couple performance-volatilité qu'affiche Trustyb Optimum depuis sa création il y a 16 ans et sa capacité à amortir les chocs de marché comme en témoigne sa bonne résistance dans les années difficiles qui ont été 2008 et 2011 en font une solution d'investissement pertinente pour différents types d'investisseurs. D'une part pour les trésoriers d'entreprise, soucieux de trouver des solutions liquides sur la partie longue de leur trésorerie, mais également en assurance vie où Trust Optimum peut se positionner en passerelle entre les fonds en euros et les UC plus dynamiques, afin de réduire la volatilité de la poche UC. Team Optimum peut également répondre aux attentes de gérants de fonds à la recherche de solutions d'attente sur ces marchés fortement valorisés. Par sa robustesse et sa souplesse, le fonds Team Optimum est un socle pertinent dans vos allocations.